Quel est le livre ça euh... Quand j'étais euh... petit, je n'étais pas grand. C'est écrit non. dans quel livre cette phrase Le co. Le compte... que... des histoires de Toto. Non ah. Si tu répètes après moi cette phrase, eh ben tu, auras... Tu, tu auras que des bonnes notes et je le garantis. Oh oh Mais, <rire> Mais un pour avoir, de avoir bien, des bonnes hein. notes. Allez, je vais tu essayer. La Alhamdoulilah. Bien, Alhamdoulilah. C'est bien. Il le fait bien. Alhamdoulilah. Rabbil Alamin. Alhamdoullah. Rabbil Alam Malim. Non mais t'es vraiment en train de prier juste pour euh, avoir 14 jours. Allah Alakman Rahim. Allah Rahman, Rahil. Malik Yomidjin. Malik Yomidjin. Yé Gelahmoudou. Yé Gelahmoudou. Aya Canastarine. Aya Canastarine. C'est bien! T'as un bon accent quand même, hein? T'es fort, hein? Voilà, bah, grâce à ça, tu auras plus, tu, tu plus d'école et tu vas devenir riche. Tu vas avoir ah non, moi bah je voulais aller à l'école. Tu vas apprendre... <rire> bah, tu vas avoir d'école, tu vas avoir de bonnes notes et tu vas avoir une belle femme, et voilà. Ouf! Elle sera intelligente? Euh, ouais, surtout belle. Elle aura des, <rire> des gros pouces. <rire> Troller il s'en fout. Il dit. Non non non, elle est belle, je le, le reste peu importe. Tu préfères qu'elle soit belle ou que tu qu'elle soit belle ou qu'elle soit intelligente. Uh -huh. Quel dilemme. Ça dépend. Est-ce qu'elle est vraiment moche mais elle est pas si elle est intelligente. Elle est éclatée au sol. Genre c'est la meuf la plus Genre oh, elle... euh, un peu comme euh, la merde de Troller. Non. Oh, non. D'accord. Non, non, non. Non, là, non, là, là par contre. Là par contre. Là par contre.